Salut, allez, bienvenue sur ce point de règle. Aujourd'hui, on va parler du pion de défense d'Armada, la redirection. C'est parti. Alors, le pion de redirection. Donc, le pion de redirection, on va commencer par lire sa définition. Parce qu'en fait, bah, tout commence par là. Il faut bien lire les définitions. Il y a marqué, choisissez une section de coque adjacente à la section de coque qui défend. Vous pouvez subir des dégâts sur les boucliers de la section de coque choisie avant que la section de coque qui défend ne subisse le reste. Donc moi, ce qui m'est arrivé de faire, et ce qui est peut vous êtes peut-être arrivé de faire en tant que joueur, c'est de dire que euh, notre coque, Croiseur de bataille, MC-80 va attaquer euh, notre, notre interdicteur. Il va utiliser euh, la proue, et il va viser la proue. Et moi, très souvent, suite à un jet, euh, quand j'utilisais Redirection, je disais... Ben, je vais. Alors tu me fais, on va dire, il fait un jet de dingue. Hein, il fait, il fait plein de dégâts comme ça. Là, il n'y a pas de ciblage pour l'instant. Pas rentrer sur les ciblages. Il y a plein de dégâts comme ça. Mais moi, souvent, ce que je faisais, c'est je ben, disais bah, je vais prendre direction, puis je vais en mettre deux euh, à bas bord et puis deux, euh, deux à tribord. Et puis ensuite, alors j'en enlevais donc deux d'un côté, euh, et puis deux de l'autre. Et puis ce qui restait, ben ensuite j'avais trois de coques devant, donc j'étais capable d'en enlever encore trois. Et puis ben, au final j'en subissais euh, que deux, dont forcément le critique qui reste. Mais non, c'est pas du tout euh, comme ça que ça fonctionne. Déjà, euh, c'est dit, il faut bien entendu utiliser euh, une section de coque adjacente. Donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, euh, du coup, la poupe n'est pas utilisable, puisque comme c'est euh, l'avant du vaisseau qui, qui est visé, c'est soit bâbord, soit tribord, euh, où je redirectionne. Mais c'est bien soit bâbord, soit tribord, puisqu'il y a marqué « choisir une section de coque adjacente ». Si au moment de l'attaque, si au moment de l'attaque, euh, ben, j'ai 0 euh, sur un côté, je suis obligé de choisir une section de coque sur laquelle il y a des boucliers. Après c'est logique, je ne peux pas redirectionner euh, euh, des dégâts euh, sur une section de coque qui n'a pas de bouclier, ça voudrait dire que je les reçois directement euh, dans, la, dans, dans la coque. Mais ce qu'il faut bien visualiser c'est ce qui se passe en fait, c'est que l'énergie qui est concentrée par le tir, elle est dévoyée d'un côté ou d'un autre. Donc comme elle est dévoyée d'un côté ou d'un autre, il n'y a qu'une section de coque en fait qui va euh, pouvoir amortir le choc. Ici, euh, dans l'interdictor, on a 2 à bâbord, 2 à tribord. Donc, si je suis en parfaite santé, au maximum, je vais pouvoir dérouter 2 euh, euh, touches, soit à bâbord, soit à tribord. Et puis ensuite, le reste, je vais être obligé de toute façon de me le prendre euh, de face. Comme il me reste, parce que je suis tout neuf, 3 euh, de bouclier, bah, je vais pouvoir enlever 3 de plus. Mais de toute façon, ce qui reste ici, à savoir 1, 2, 3 touches directes et un critique, bah ça, ce sera directement dans la coque, puisqu'il est dit que euh, la partie qui subit l'attaque doit subir l'intégralité euh, des dés qui restent. Donc, euh, bah, elle a réussi avec son bouclier à enlever 3 de plus, mais elle doit quand même se cogner euh, tout ce qui reste. Je vous rappelle qu'en utilisant ce pion, vous allez euh, le retourner. Comme ceci, d'accord C'est-à-dire que, en fait, à ce moment-là, il est euh, épuisé, une première fois. Vous n'avez pas le droit pour la même attaque, en l'occurrence celle-ci, au moment où il reste tout ça. Vous n'avez pas le droit de dire « je vais réutiliser ce pion » et le défausser et donc le perdre. Vous n'avez pas le droit de le faire pour encore de nouveau envoyer cette fois-ci à tribord et annuler deux attaques de plus. Ce n'est pas possible, un même pion n'est utilisable, c'est-à-dire soit il est retourné, soit il est totalement défaussé, hein, ça on y reviendra, euh, qu'une seule fois par attaque. Là, ce n'est pas le cas euh, de l'Inquisitor, mais si j'avais deux pions de redirection sur ma carte, c'est pareil, je n'aurais pas le droit d'utiliser le deuxième pour la même attaque. On n'a pas le droit d'utiliser deux pions identiques pour modifier une seule et même attaque. Je rappelle qu'une attaque ce n'est pas une phase de combat, c'est une attaque. Chaque vaisseau a deux attaques de deux sections de coque différentes. Lorsque le pion est passé au rouge pour une autre attaque qui pourrait se faire, j'aurais le droit de m'en servir... Mais le cas échéant, je le consommerai définitivement et je perdrai ce pion. Et je ne pourrai plus y faire appel jusqu'à la fin de la partie. Si je ne le consomme pas à la fin du round, à la fin du round, hein, pas à la fin de cette attaque là, parce qu'il y a d'autres vaisseaux qui peuvent m'attaquer. À la fin du round, il rebascule à vert. Je vous rappelle également donc les impondérables des pions. Sur une vitesse, si la vitesse est de 0, on ne peut pas utiliser de pion de défense, quel qu'il soit. Le défenseur donc hein, ne peut utiliser plus d'un pion de défense de chaque type par attaque, hein, c'est ce que je vous ai dit. Le pion de défense ne peut être utilisé euh, plus d'une fois par attaque, c'est-à-dire que si vous le retournez, vous ne pouvez pas ensuite le décider de le défousser, de le perdre. Et le pion... les pions de défense peuvent être utilisé pour payer tout au parti du coût des effets d'une carte d'amélioration, un pion de défense ainsi utilisé de la sorte ne produit pas son effet normal, c'est parce qu'en fait il y a euh, des cartes qui se déclenchent si vous utilisez des pions en fait, si vous consommez des pions, donc vous la règle dit que vous avez le droit de consommer un pion, sans forcément appliquer les effets, mais si le fait de consommer ce pion là vous permet en fait de jouer la carte, vous avez tout à fait le droit de le faire. Voilà pour ce pion de consolidation qui, qui, qui est très important, qui est très utilisé, que moi j'utilisais quand même assez mal puisque j'avais tendance à répartir un petit coup à droite, un petit peu à gauche. Quand j'en avais deux, je me disais c'est la fête, je vais me servir des deux euh, pions que j'ai, je vais les passer tous les deux au rouge pour la même attaque et je vais pouvoir redirectionner plein de choses. Non, non, non, on ne se sert qu'une seule fois, on ne fait qu'un seul retournement et on ne redirectionne que sur une section qui est, elle, équipée, deux boucliers, si elle n'a pas de boucliers, ben évidemment, ça c'est la logique, elle ne peut pas absorber de dégâts. Pareil, chose importante et pour conclure, elle n'est pas obligée, si elle a deux boucliers pour absorber, d'utiliser les deux boucliers. Elle peut absorber que sur un seul et puis ensuite laisser ensuite la section de coque initialement visée, prendre le reste des dégâts.